Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette vidéo très rapide où aujourd'hui je voulais vous annoncer que Supercart 1.2 est sorti depuis le 27 août et j'ai un peu traîné pour faire la vidéo parce que j'ai essayé de la faire avant mais c'est pas très important donc il y a un, le blog qui résume les nouveautés et comme c'est en anglais je me suis permis de traduire donc voilà, l'essentiel des nouveautés c'est qu'on a un nouveau thème qui s'appelle Cartoon une meilleure stabilité en jeu et de la correction de bugs un nouveau système de points online, donc tout le monde a été reset. Un meilleur support des manettes et hot plug, ça veut dire qu'on peut brancher une manette pendant que le jeu est lancé, elle sera détectée et les boutons seront nommés correctement, on pourra enfin utiliser des manettes dans le jeu, ça c'est vraiment cool. On peut voir les bonus des autres joueurs, donc ça c'est affiché en haut à gauche, vous voyez là où il y a les joueurs, on voit les bonus. Les balles rebondissantes sont affichées sur la minimap, donc ça j'ai pas eu le temps de vérifier, ça c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous voyez ou pas. On peut personnaliser la caméra, alors ça ça peut être intéressant pour des personnes, moi je trouve ça pas mal. Après il en faut pour tous les goûts. On peut avoir tous les cartes d'extension en ligne, donc ça veut dire que même si la personne n'a pas installé les extensions de karting supplémentaire, vous pouvez quand même le choisir. Et il y a un nouveau tutoriel, quelque chose qui a été revu pour que ce soit plus facile d'apprendre à jouer au jeu et de prendre en main. Voilà, et euh, c'est tout pour cette vidéo. Et euh, pour les tutoriels, je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre ça. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Linux Player. Salut